Comment être un acteur incontournable des projets de transformation et développer les compétences de demain tout en soutenant la performance en continu et avec agilité Tel est le défi proposé à la fonction Learning and Development qui doit opérer ses propres mutations tout en accompagnant celles des autres. Pour relever ce challenge, il faut donc se transformer et développer de nouvelles aptitudes. Elles portent sur cinq dimensions. D'abord, appréhender les besoins métiers avec une lecture accompagnement du changement et pas uniquement learning. Ensuite, piloter les projets avec une vraie culture de la mesure pour mieux servir la performance opérationnelle. Troisième dimension, décrypter les tendances grâce à un travail de veille et expérimenter. Prendre des initiatives innovantes. Quatrième dimension, faire converger au maximum l'activité en formation et l'activité en situation de travail. Sortir d'une approche purement formation et mieux exploiter une palette enrichie de modalités de développement. Et enfin, parce que la communication est partout, la fonction learning doit aussi être capable de promouvoir sa proposition de valeur et marketer ses dispositifs. C'est comme cela qu'elle favorisera l'engagement de l'ensemble des parties prenantes.